Salut tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vous embarque avec moi dans un projet couture et je vais déjà commencer par vous montrer mon placard avec tous mes trésors je vous embarque tout de suite avec moi alors avant de déménager tous mes tissus ils étaient dans une grande malle et donc quand j'ai déménagé je me suis offert une commode avec tous mes tissus donc je suis assez fière de moi parce que tout rentre dedans alors vous avez des étages un peu avec différentes choses et euh, ma bonne résolution de cette année c'est euh, de faire en sorte qu'elle déborde pas euh, sachant qu'elle est déjà bien pleine et donc du coup à chaque fois que je fais un projet d'utiliser des, des choses qui sont là dedans euh, ça va pas être facile parce que j'ai tendance à acheter euh, des, des nouveaux tissus il euh, ya d'avoir des nouveaux projets où euh, j'ai toujours l'impression que ce que j'ai euh, ne correspond pas Et en plus comme j'aime bien les tissus un peu euh, un peu fantasy c'est pas toujours facile de, de les utiliser donc, voilà bon, je vous montre pas tout euh, ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est ce tiroir là alors là c'est tout le tiroir avec euh, les choses qu'il faut que je reprenne alors c'est des vêtements euh, en général soit ils ont un trou pour certains soit euh, ils sont trop transparents il faut que je les double soit euh, ils sont pas pile à ma taille ou alors il faut que je les reprenne pour que ce soit plus cintré ou des choses comme ça alors ce qui nous intéresse aujourd'hui euh, ça va être cette robe alors je vais vous expliquer un petit peu son histoire je vais vous la montrer tout de suite et j'ai décidé d'utiliser ce tissu avec pour les détails Alors dites-moi si vous aussi ça vous parle cette association Ou si il euh, n'y a que moi qui trouve ça joli euh, Moi j'aimais bien, je trouvais ça original Et voilà, on va voir ce que ça donne alors pour vous raconter un petit peu l'histoire de cette robe en fait j'ai une amie dont la grand-mère est décédée il n'y a pas très longtemps et euh, qui m'a dit écoute euh, elle avait plein de robes qui ont des jolis tissus moi je sais pas quoi en faire euh, mais comme tu fais de la couture peut-être ça t'intéresse et donc j'en ai récupéré 3-4 euh, comme ça et donc celle-ci c'est la première où je me lance à faire quelque chose je vous montrerai sûrement pour les autres et donc là mon idée tout simplement c'était je voulais reprendre le haut de la robe et en faire une veste euh, donc il faudrait la cintrer un petit peu plus sinon elle est quasiment je vais quasiment la garder comme ça je vais juste du coup ajouter des détails avec euh, ce tissu là alors je pense que je vais faire le col et puis je voulais aussi faire euh, la doublure comme ça si on la porte un petit peu ouverte comme ça avoir euh, le revers et puis je pense aussi que je vais faire euh, les ourlets des manches et puis je pense que ça ira bien parce que c'est quand même un tissu faut peut-être pas trop en abuser non plus et puis avec le reste du tissu je voulais me faire un short qui aille euh, avec ou qu'on puisse porter aussi euh, dépareillé mais du coup ça veut dire qu'il va falloir faire le patron donc moi j'ai un bouquin pour ça euh, je vais vous montrer donc c'est parti déjà euh, je vais la mettre sur moi on va couper la bonne hauteur donc voilà, je pense que je ne vais pas trop cintrer, je vais juste faire des petites pinces en plus dans le dos, ici, pour lui donner un peu plus de forme. Donc pour la couper, je pense que j'ai retiré la dernière rangée de boutons et je vais couper par ici. Voilà, on c'est déjà un peu plus cintré. Hop, Je retire et on regarde comment on s'en sort à plat. Donc oui moi je travaille beaucoup par terre euh, parce qu'on a toujours plus de place, <rire> j'ai pas des grandes tables d'atelier. Bon le problème c'est qu'il faut pas travailler non plus trop longtemps comme ça parce qu'après on se fait mal au dos, donc euh, après pour la partie couture bien sûr je suis sur une table. Alors au passage je vous mets le pouf dans le plan, euh, je suis très très fière de ce pouf, ça fait hyper longtemps que je me dis qu'il faut que je le recouvre. Vous savez c'est les gros poufs imperméables, je sais pas si vous voyez là, avec une texture très désagréable quand il fait chaud parce que ça colle aux fesses et qui sont faits pour l'extérieur normalement, donc avant il était sur mon balcon mais maintenant que j'ai plus de balcon je trouvais que ça faisait très moche dans, ma... dans mon salon. Et donc euh, j'ai fait une housse euh, tout en tissu plaid comme ça, et euh, comme vous voyez, euh, Chewbacca adore. Donc déjà je vais retirer les boutons parce qu'ils me gênent. On va essayer de faire ça bien, alors je suis pas du tout couturière, j'ai appris un peu au fur et à mesure avec des tutos sur internet, avec euh, ma grand-mère qui m'a montré 2-3 trucs, j'ai fait un petit peu de cours de couture quand j'étais à la fac, mais je ne fais absolument pas les choses dans les règles de l'art donc, euh, donc si vous êtes outré par la manière dont je, dont je fonctionne, j'en suis désolée. Et alors astuce, il y en a qui vous parleront de super crayons tailleurs etc. Moi j'utilise des crayons de couleur, ça marche très très bien, ça part sans problème au lavage. Hop, alors ça on se met de côté pour le short après et on va s'occuper des pinces et alors là il y a des règles par rapport à la hauteur de la pince pour que ce soit pas trop moche euh, mais je m'en rappelle jamais donc on va faire des pinces assez hautes pour que ça se fonde bien donc du coup on va essayer de faire quelque chose de pas trop moche Voilà, mes pinces sont faites, euh, donc je vais découper euh, les morceaux de l'autre tissu tant qu'on est par terre. Comme ça euh, après je peux passer à la couture directement. Euh, donc là je vais me découper le col, je vais me découper une doublure et puis les revers euh, des poignets. Je pense que ça fait un peu too much si je fais aussi l'ourlet du bas. De toute façon je vais un peu faire au fur et à mesure voir si ça fait too much déjà de faire ça. Mais euh, restons dans un petit peu de subtilité, avec le tissu léopard il faut se méfier, il faut pas trop en faire. La passion de Chewbacca depuis quelques mois, c'est de regarder la lampe qui est au plafond. Donc il reste comme ça des heures. Et j'ai toujours pas compris ce qu'il voyait dans cette lampe. Donc voilà ce que ça donne les pinces. font un peu de dépli, mais bon, je pense que ça va passer. J'aurais pu les faire sur plus haut pour que ce soit plus joli. Vous voyez là, ça fait un petit... Ça se fond pas bien dans, dans la ligne du tissu, quoi. Mais on verra porter ce que ça donne. Bon, j'aurais pu faire cette partie plus grande pour que ce soit moins moche à l'intérieur. Bon, ça, ça va être fait. Mais c'est vrai que je me suis rendu compte que pour tout ce qui est colle et, et doublure, là, ça va être plus compliqué que prévu parce que je pensais au début pouvoir mettre le col euh, par-dessus celui-là. Mais en fait, ça va être pas très joli. Enfin, ça va être plus galère qu'autre chose. Donc, je pense que je vais démonter le col. Et puis, pour la doublure, il va falloir aussi que je travaille un peu. Parce que dans la doublure, euh, il y a des boutonnières. De l'autre côté, il y a des endroits où il y a des boutons aussi. Donc, euh, il va falloir découdre des choses et faire un peu plus que prévu. Bon je vous montre rapidement, il n'y a plus du tout de lumière, la coupe j'aime beaucoup, euh, je suis très très contente, les petites manches et tout je trouve que ça rend super bien, par contre les pinces dans le dos c'est une catastrophe, ça fait des gros plis, donc euh, je vais les reprendre. Et en fait je vais les faire monter jusqu'en haut, et puis les faire descendre jusqu'en bas, comme ça il n'y aura pas un petit, petite jupette derrière comme ça. Et puis voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour la journée, je vais me prendre un peu de trucs à découdre pour la soirée, et puis je continuerai demain. Là, une fois que j'ai repassé j'aurai plus qu'à coudre euh, la doublure à l'intérieur faire mon petit tourlet euh, fixer à l'intérieur les manches et puis euh, ce que je vous disais la petite boutonnière euh, sur le côté et donc tout ça je vais le faire à la main donc euh, tout ce qui est à la main soit je me le garde pour le soir euh, pour coudre au calme euh, voilà le soir euh, j'ai pas trop envie d'entendre le bruit de la machine à coudre dans mes oreilles ou alors je l'emmène euh, dans le train normalement demain je prends le train si mon test covid est négatif je, hier j'avais refait la pince euh, la pince dans le dos, voilà ce que ça donne. C'est beaucoup plus fluide que, que ce que j'avais fait au début. Donc je vais mettre la couture à la main de côté et on va passer au short. Et euh, je vais vous montrer comment je fais le patron. Alors voilà, ça c'est ma bible pour euh, faire des patrons. Et euh, moi, c'est vraiment là-dessus que j'ai appris à faire des patrons. Moi, je vais vous montrer... Donc là, on a les modifications du pantalon. Et il y a un moment, on a le short court moulant. Donc c'est celui qui va nous intéresser. Alors eux, ils le font avec des poches et une braguette. Moi, je vais faire simple. Les poches déjà sur les fesses. Il faut qu'elle soit symétrique et ça moi j'ai pas trop confiance euh, en mes capacités à respecter bien la symétrie et puis ça peut faire quand même des trucs très moches euh, si c'est pas bien fait et je vais pas non plus faire euh, la braguette donc euh, on est parti la première chose à faire c'est de reporter le pantalon de base Bon, j'ai fait un gros carnage, vous pouvez le voir il y a plusieurs essais <rire> avec plusieurs euh, lignes. J'ai fait un mix entre le patron et euh, des shorts à moi que j'ai et que je trouve qui taille bien. Je ne suis pas du tout sûre de moi, du coup on va faire un essai sur un tissu test, ce qui normalement est tout le temps indispensable, mais euh, j'ai tendance à faire la flemmarde et à partir directement sur euh, le bon tissu en général. Mais là, comme c'est le premier short que je fais, on ne va pas s'emballer, on va d'abord tester le patron. Eh bien écoutez, honnêtement, c'est pas si mal. Il euh, y a forcément quelques petits plis à reprendre. Sur le côté là, je m'y attendais un peu vu la forme du truc. Je vais lisser un petit peu. Et puis c'est surtout derrière, je vais clairement refaire un petit truc comme ça. Voilà, je l'ai retourné comme ça c'est plus facile pour reprendre et mettre des épingles. Voilà, eh ben, et je vais modifier le patron et on se retrouve pour découper euh, le bon tissu cette fois-ci. Alors voilà, pour vous montrer rapidement, du coup, euh, j'ai modifié un petit peu les endroits où il y avait des choses à modifier. Donc euh, voilà ce que ça donne une fois terminé, alors moi j'aime beaucoup le résultat, après je pense que je porterais ça dépareillé parce que tout ensemble je trouve que ça fait un peu trop, enfin, c'est joli mais c'est le genre de truc que tu trouves joli sur les autres et que tu dis ah c'est pas trop mon style, et voilà porté ouvert je trouve que ça en impose pas mal, ouais voilà moi je pense que je porterais ça plus dépareillé soit sur un jean soit sur un, un truc plus sobre, en tout cas les deux pièces séparées j'aime beaucoup. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, que ce nouveau format vous a plu. Moi c'est vrai que j'aime bien l'idée de vous emmener avec moi dans les projets couture comme ça. Pas forcément sous le format euh, tuto, mais plutôt euh, sous le format euh, je vous emmène dans mes péripéties et, euh, et comment j'arrive ou pas à faire ce que j'avais prévu. Parce que ça correspond plus à ma manière de faire de la couture. C'est vrai que je suis rarement au pied de la lettre à un tutoriel. Où, en général c'est plus euh, j'ai une idée et je vais chercher euh, comment réussir à la mettre en œuvre. Donc des fois ça marche, des fois ça marche pas, des fois il faut trouver d'autres solutions des fois ça foire complètement et du coup je trouve ça sympa de vous partager un petit peu tout ça surtout parce que souvent on me dit que je sais faire plein de choses je suis douée avec mes mains et tout ça en vrai j'ai essayé de me rappeler euh, quand est-ce que j'avais commencé la couture et les premiers souvenirs que j'ai euh, ça remonte à à peu près quand j'avais 10 ans enfin en tout cas le premier moment où je commence à découper euh, du tissu ou découper des vêtements pour en faire quelque chose je sais pas si on peut vraiment dire que c'était de la couture mais en tout cas c'est par là que ça a commencé et du coup finalement pour quelqu'un qui a commencé la couture il y a 20 ans euh, on peut pas vraiment dire que je suis douée je suis même plus plutôt à chier niveau technique et du coup si vous avez la patience l'envie et le temps euh, de faire ce genre de choses finalement c'est à la portée de beaucoup de monde donc voilà je pense que je vais faire plus ce type de vidéo dites moi ce que vous en pensez après j'avoue que sur le montage de la vidéo je me cherche encore un peu euh, je sais pas trop s'il faut plus en montrer en même temps je veux pas faire des vidéos trop longues bref n'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires et puis si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à la liker à partager et bien sûr à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait en activant la petite cloche euh, des notifications et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.